Mais c'est bon pas point point Oui, mais <rire> ça va pas. Mais toi, t'embrasses plus les dames, tu vois, que toi. Arrête. Ça ah ouais, Eh, tu fais quoi là Eh, par fou. contre, pas sur Internet, hein. Là, on en privé, là, hein, attention. le con.